Salut, salut Et j'espère que tu vas super bien. Je vais juste faire une petite vidéo parce que euh, dans quelques jours, on part en road trip pour deux mois, direction l'Espagne, le Portugal, et peut-être, dépendamment de la météo qu'on va trouver, peut-être qu'on va être tenté de passer le détroit de Gibraltar pour aller au Maroc. Du coup, c'est posé la question de plein de questions, en fait, qu'est-ce qu'il faut emmener, etc., etc. Et dans les choses auquel il faut faire attention, euh, même au Maroc, c'est l'eau. L'eau qu'on boit, qui n'est pas forcément toujours très très bonne. Je ne sais pas si, si je t'ai déjà parlé de ma gourde filtrante que j'ai dans ma compagnie. Euh, ça fait maintenant bientôt 5 ans que j'y suis, ça fait 5 ans, c'est le premier produit que moi j'ai acheté en fait, pour le tester. Donc ici à l'intérieur, tu vois qu'il y a un filtre, et en fait, l'avantage de cette gourde, l'avantage de ce filtre, c'est qu'on va pouvoir euh, boire n'importe quelle eau. Alors évidemment, nous ici, quand on est chez nous, on met de l'eau du robinet, ce qui fait que l'eau a un super goût, elle est vraiment filtrée. En fait, ce filtre va filtrer tout ce qui est euh, virus, bactéries, résidus chimiques et, et métaux lourds. On trouve énormément de gourdes sur le marché, mais c'est aujourd'hui, à ma connaissance en tout cas, la seule euh, possibilité en fait de filtrer autant de choses et d'être certain de boire une autre qualité. Le filtre, on doit le changer tous les trois mois. Alors, très sincèrement, je ne le fais pas. Parce que j'ai cette version-là, j'ai aussi... Regarde bien, quelque chose que j'ai bricolé moi en fait. J'ai acheté un, un récipient comme ça de 4 litres que j'ai trouvé dans un magasin d'un de, de, de, de, peu de tout en fait. 4 litres, j'ai percé, j'ai mis un robinet qu'on recharge que j'ai trouvé sur un site de vente en ligne. Le robinet coûte une quinzaine d'euros. Et si tu regardes bien, à l'intérieur, boum, il y a le filtre. Pourquoi Parce que pour boire avec cette gourde en fait, on doit ouvrir le capuchon, sortir ça et on aspire avec comme une, une paille. Alors c'est super, sauf que quand tu es à table, tout ça, <rire> c'est pas génial. Puis à la limite, quand tu as des gens qui viennent chez toi, ou même pour faire le thé, des choses comme ça. Alors il y a aussi une autre façon de faire, cette, de faire ce bricolage. Par exemple, mon père, il a fait un bricolage où il a fait un système de... Il n'y a pas du tout d'électricité, il n'y a pas de pompe. Il a mis le réservoir d'eau au-dessus, et puis naturellement, l'eau va s'écouler envers le bas. Ça, c'est un choix, mais ce bricolage-là, il est hyper facile à faire. Et en fait, ce que je voulais te montrer, c'est que, du coup, comme on part... J'ai commandé 6 filtres Parce que je commence à te dire que ce filtre en fait il doit changer tous les 3 mois Très sincèrement je le change pas euh, au bout de 3 mois Donc il est emballé là dedans hein. je vais pas le sortir je le change pas quand on est vraiment à boire que de l'eau du robinet. J'ai pas fait de test si ça filtrait aussi bien. Mais par contre, quand on va dans... Par exemple, quand on part en randonnée, où on sait qu'on va trouver de l'eau de rivière qui n'est pas forcément potable. Quand on part, là, comme là, on risque d'aller au Maroc. Quand on part dans des pays où l'eau n'est pas forcément bonne pour nous à boire, eh bien... On prend des filtres neufs pour être certain que le filtre fait vraiment son boulot et qu'on va pouvoir boire en toute tranquillité de l'eau. Donc si tu veux plus d'infos, n'hésite pas à me demander. C'est euh, une solution, c'est un... Je, je pourrais t'en dire plus sur euh, d'où vient cette invention, comment, quel ingénieur est derrière, parce que c'est un, vraiment une, un filtre incroyable et qui va aller beaucoup plus loin que... Et, et je te mets en garde en même temps, qui va aller beaucoup plus loin que ce que tu peux trouver souvent sur le marché, c'est-à-dire des produits qui vont... Euh, Changer le goût de l'eau, c'est-à-dire par exemple, si tu as une eau, nous ici l'eau elle est très très chlorée, euh, donc tu te dis ah c'est bien, tu fais, je vais pas nommer de marque, hein, mais tu mets dans, dans une carafe filtrante, tu fais, tu dis oh elle est bonne l'eau, mais en fait ça va juste masquer, ça va enlever le goût mauvais de l'eau, mais réellement si tu fais une étude bactériologique, si tu fais analyse de l'eau par un laboratoire, il n'y a rien, il ne s'est pas passé grand-chose en fait. Oui, ça l'améliore un petit peu, mais pas plus que ça. Cette solution-là rend vraiment l'eau potable. Et j'insiste là-dessus, ça rend l'eau potable. Il faut savoir qu'il y a des, des Marines, c'est ça, aux États-Unis. Ouais, c'est les Marines aux États-Unis qui ont utilisé ça dans des conditions extrêmes. Parce qu'il y a une version aussi en, en inox qui est, qui est plus disponible, malheureusement, mais parce que là, c'est du, c'est du Tritan, C'est du plastique extrêmement solide qui tient. Moi, je viens de changer la mienne au bout de 4 ans. Donc, ça tient très, très longtemps et ça, on le change pas. On change que le filtre à l'intérieur. Si tu veux plus d'infos, tu me contactes et on en parle. À plus. Ciao, ciao.